Hey yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour le succès prime de pénibilité qui consiste à écraser des ennemis avec le chariot élévateur donc une méthode assez facile pour le débloquer c'est de lancer un baptême du feu perso sur la carte court de lancer un gruntpocalypse et d'éditer les paramètres du jeu pour se rendre invulnérable et avoir un marteau antigravité par défaut euh, sur ce on va lancer euh, en facile parce que les ennemis auront moins de vie du coup Et euh, en fait ce qu'on va faire c'est que dès que la mission se lance On va euh, se précipiter vers le chariot élévateur Et il faut savoir que vous n'avez pas besoin de le conduire pour débloquer le succès Il peut même être détruit du moment que la carcasse écrase tout le monde ça marche bien Donc en fait ce qu'on fait c'est que puisqu'on est invincible eh ben, on n'a rien à foutre de se prendre des coups Et là ce qu'on va faire et eh ben tout simplement c'est euh, taper dedans pour l'envoyer voler et écraser des gens. Voilà, ça se fait assez rapidement. En principe, en 2-3 minutes, vous devriez réussir à le faire. C'est un petit coup à prendre, mais bon. Ben voilà, c'est un petit tips pour rendre ce succès en apparence très compliqué. Et ben, très simple, en fait. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et bien entendu, viva l'eau